Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume Dumas, je suis chercheur à l'Institut Pasteur dans le département de Neurosciences. Je travaille dans le laboratoire de génétique humaine et de fonctions cognitives, où je fais à la fois de l'analyse d'imagerie cérébrale et de données génétiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Python, qui est un langage de programmation. Euh, L'objectif n'est pas de vous apprendre à programmer en Python, mais plus de vous expliquer comment utiliser Python et en quoi il peut être utile, notamment euh, sur la manipulation de données euh, hétérogènes et complexes comme euh, celles en neuroimagerie ou en génétique. Alors, euh, Python, qu'est-ce que c'est Python, c'est un langage de programmation qui a été créé dans les années 90 par Guido van Rossum et qui est un langage interprété, c'est-à-dire qu'on ne compile pas un programme en Python, on l'exécute par un interpréteur, donc c'est un langage script, ce qui veut dire que c'est un langage facile à apprendre, et qui est plutôt ludique d'ailleurs, beaucoup d'écoles l'utilisent, en école d'ingénieur par exemple, j'ai appris à programmer avec Python. Mais c'est aussi quand même un langage objet, et un langage dynamique, ce qui fait de lui aussi un langage très puissant. Et en témoignent en fait ses gros utilisateurs comme Google ou la NASA. Alors pour ceux qui se demandent d'où Python provient, euh, le nom en fait est lié au Monty Python parce que Guido Van Rossum était fan des Monty Python. Alors Python c'est aussi une philosophie, donc euh, si vous êtes dans l'interpréteur Python et que vous tapez import this, vous allez voir pourquoi import c'est important, euh, il y a ce qu'on appelle un œuf de Pâques, un easter egg en anglais, euh, qui vous affiche un poème sur le zen du Python et qui euh, résume d'une certaine manière cette philosophie euh, pour faire court, je vous laisserai euh, lire euh, par vous-même le, le poème, mais Python vise du code qui est beau, explicite, simple, et qui est à la fois complexe, mais pas compliqué. Une subtilité assez intéressante. Alors, cette philosophie, on va la mettre en application avec une installation justement facile. Il suffit pour installer Python euh, d'aller sur le site de Continuum Analytics, continuum.io slash download si vous voulez directement sur la page download. Vous allez tomber sur une page comme ceci dans laquelle vous allez pouvoir télécharger pour Windows, Mac et Linux euh, la version de Python qui vous convient. Attention, euh, il y a des versions en 32 bits et des versions en 64 bits, c'est pas pareil. Notamment c'est plus rapide en 64 bits si votre système d'exploitation le supporte. Une fois que vous avez téléchargé ça, ben, vous l'installez. Et c'est parti. Alors quand je dis c'est parti, c'est qu'après l'installation de Anaconda, ben c'est extrêmement simple. Vous avez un launcher qui ressemble à ça. Donc ça c'est le vrai launcher que j'ai sur mon ordinateur, avec différents espaces de travail, notamment la console de base euh, IPython pour Interactive Python, qui est une console. Euh, à la fois de base mais aussi euh, un peu plus amélioré par rapport à juste le Python euh, qu'on trouve sur Linux euh, ou sur Mac en préinstallé. Donc voilà, ça c'est justement la console comme vous ai montré. Si vous faites un 10, vous avez le poème euh, de Zen of Python comme je lui ai demandé. vous pouvez faire vos calculs, etc. Bref, ça c'est l'environnement interpréteur de base. Après vous avez une autre version qui s'appelle euh, Spider alors, Spider, ça met un peu plus de temps à, à démarrer. C'est euh, une version euh, IDE. Euh, ça parlera à ceux qui font du MATLAB ou qui faisaient du MATLAB. Euh, en gros, vous avez à la fois un espace pour écrire des scripts, euh, comme un éditeur de texte, mais un peu amélioré, spécialement pour la programmation. Un espace interpréteur comme le iPython console. Et un espace d'exploration des variables. Donc, quand vous faites vos calculs, vous pouvez voir quels types de variables sont stockées dans la mémoire de Python et même les modifier euh, en temps réel. Donc voilà, la spider se lance. Attention. On a un peu de temps quand même. Voilà. Donc ici, par exemple, on a un petit script euh, tout bête avec euh, des variables, des calculs, etc. Si je fais play, j'ai mon script qui s'exécute, il affiche Hello World comme je l'avais programmé ici. Et si on va dans l'inspecteur des variables, j'ai mes différentes variables et je peux les modifier si je veux directement ici. Je peux aussi avoir une sorte d'explorateur de documents ou un inspecteur, etc. Donc ça ça, ça, ça parlera beaucoup à ceux qui utilisent RStudio aussi. Et euh, d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour une comparaison entre euh, Python, R et MATLAB, je vous conseille ce lien, hyperpolyglot.org slash numerical analysis. C'est une personne qui a fait un peu l'état de l'art des différentes notations pour euh, plein, de, plein de fonctions très utiles, euh, plutôt en maths et en statistiques, mais euh, ça peut être très utile pour passer d'un langage de programmation à un autre. Alors enfin, il y a un autre espace de travail qui est très intéressant, notamment euh, au niveau euh, collaboratif, qui est le iPython Notebook, pas le iPython Console. Alors là, le iPython Notebook, ça ressemble plus à une page Internet, en fait. Donc là, ça va se lancer. Hop. Et ça s'ouvre, d'ailleurs, dans, dans votre navigateur. Donc là, par exemple, on a le iPython Notebook. Et ça se présente comme ça. Donc euh, vous avez des euh, cellules dans lesquelles vous tapez du code Python et euh, vous avez le, la sortie des cellules qui s'affiche comme ça vous pouvez, si vous voulez, insérer du code mais aussi du markdown donc un moyen de noter, de faire de la notation euh, simple, par exemple ici Hop. et euh, vous pouvez taper euh, que vous voulez, hop, ça vous affiche comme ça. Alors si on revient à ma présentation, donc là on a les différents espaces de travail deuxième partie euh, intéressante c'est euh, les librairies donc euh, Python de base vous permet déjà de programmer pas mal de choses mais c'est surtout euh, du code et de la manipulation de chaînes de caractères, etc. Si vous voulez aller plus loin, il y a déjà des boîtes à outils des librairies qui existent Anaconda, je vous ai conseillé Anaconda parce qu'il y a 340 euh, librairies déjà euh, incluses dans euh, Anaconda. Il y en a pas mal qui sont déjà installées d'ailleurs de base. Et en fait, quand vous avez besoin d'une euh, librairie pour faire quelque chose, vous pouvez taper juste dans votre ligne de commande, conda install et le nom de la librairie et ça va l'installer. Si vous avez une librairie qui n'est pas dans le système d'Anaconda, vous pouvez utiliser d'autres systèmes de gestion de paquets comme pip ou avec easy_install. C'est vous voyez extrêmement minimaliste et très simple pour l'installer. Si euh, il n'y a pas de paquet euh, préconçu pour votre librairie, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des dépôts de code, euh, comme sur Git par exemple. Donc là, par exemple, la ligne de code à taper c'est git clone et l'adresse du dépôt Git. Et après, une fois que vous l'avez cloné, vous avez juste à installer euh, ce, ce code. Et normalement, il y a un petit setup.py hein, qui est déjà euh, prévu pour ça. Et de la même manière que pour installer, euh, avec Anaconda, vous avez juste à taper « conda update » et le nom de votre librairie pour avoir la dernière version et mettre à jour ainsi votre boîte à outils euh, sur votre ordinateur. Alors, donc ça, c'est un peu abstrait. Euh, pour faire dans l'humour, là, c'est un, un diagramme d'XKCD qui illustre le fait que ben, Python, en fait, il y a à peu près tout et, et n'importe quoi. Euh, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a déjà plus ou moins quelqu'un qui a pensé. Et donc, il suffit d'importer euh, cette librairie et euh, on a accès directement à ça. Donc là, par exemple, ici, pour voler, euh, le, le personnel de XKCD a juste taper Import anti-gravity ». Alors moi je vais vous illustrer un petit peu ça avec euh, une librairie qui est intéressante, qui s'appelle Beautiful Soup, euh, c'est une librairie de scrapping qui permet d'extraire euh, des contenus de sites web. Euh, donc pour ça, justement j'ai choisi spécialement euh, Beautiful Soup parce qu'elle n'est pas installée de base euh, avec euh, Anaconda. Donc vous allez sur le site de Beautiful Soup, vous allez dans Download, Beautiful Soup, la dernière version, vous téléchargez cette version, hop, une fois qu'elle est téléchargée, vous l'extrayez. Vous allez dans le répertoire extrait de Beautiful Soup. Et comme je vous le dis, vous tapez sudo python. installe, hop, il vous demande votre mot de passe et c'est parti voilà beautiful soup est installé alors une fois que vous avez installé beautiful soup qu'est ce qui se passe et ben vous allez l'importer donc euh, on va prendre un petit exemple de bioinformatique où je vais vous montrer comment installer utiliser beautiful soup donc beautiful soup voilà on a besoin d'une autre librairie qui s'appelle URL Libre qui permet d'accéder à une, une, une URL, donc un site web. Et Beautiful Soup va nous permettre de traiter euh, le contenu de, cette, de ce site web-là. Donc là, pour vous illustrer, j'ai pris un site web qui est euh, très utilisé en génétique, qui est euh, la base de données des euh, séquences codantes euh, des gènes. Et en fait, cette base de données ne possède pas d'interface de, de, facile pour accéder aux informations. Donc, moi j'aimerais bien par exemple récupérer euh, ces informations là qui sont dans le tableau, le chromosome, euh, où c'est que l'exon commence, où c'est qu'il finit, euh, la séquence des nucléotides, etc. Donc là, le but c'est pas de vous expliquer comment programmer ça, mais je me suis fait une petite fonction getCCDS qui va me chercher la coding sequence d'un gène. Et une fois que j'ai validé cette coding sequence, je peux l'appeler par exemple avec le gène CACNA 1 a ici. Ce gène, c'est un des gènes les plus longs euh, du génome, il met euh, très longtemps à être transcrit, et euh, je vais récupérer à la fois ben, la coding sequence, donc les nucléotides, euh, le numéro du transcrit, et euh, une liste de tous les exons du gène. Donc ça, quand c'est fait pour une, euh, avec une fonction, on a juste à, après, euh, faire une boucle dans Python euh, avec plein de... de noms de gènes différents, et euh, un travail qui, qui aurait pris euh, des semaines et des semaines à la main devient quasiment euh, automatique. Donc là, par exemple, j'ai euh, la coding sequence brute, elle est comme ça. Donc c'est ATG, donc ça c'est le, le début euh, start euh, de notre coding sequence. Et là, je vous illustre une autre librairie, par exemple, Biopython, qui permet de traduire la coding sequence en séquence d'acides aminés, avec le stop à la fin, et une autre euh, librairie intéressante, Panda, qui permet, à, à partir de la liste euh, des exons euh, de notre euh, euh, scrapping avec euh, Beautiful Soup, de générer un tableau propre avec tous les exons, avec le chromosome Start et end. donc euh, Du coup, on est passé euh, d'une représentation sur Internet qui était... Euh, accessible à l'humain mais pas facilement euh, traitable de manière automatisée a une représentation dans Python grâce à Beautiful Soup. Et Après ça permet de faire des, des analyses, donc là par exemple je peux faire l'histogramme de la longueur des exons de CACNAC1A euh, et je peux le faire sur tout le génome et après regarder comment ça évolue dans le génome. Donc là je vous ai montré aussi par exemple la librairie Panda qui est la librairie euh, une des librairies de référence en, en data science euh, data science euh, qui permet de faire de la fouille et de l'analyse statistique des données. C'est déjà installé de base avec Anaconda. Et donc, par exemple, on peut combiner et visualiser les données extraites euh, précédemment avec euh, BeautifulSoup, comme je vous ai montré. Alors, il y a d'autres librairies. Il y a Matplotlib pour la visualisation mathématique, faire des graphes, etc. NetworkX pour la visualisation de réseau. Scikit-learn pour le machine learning. Biopython, comme vous l'avez vu, pour faire de la manipulation de chaînes euh, de nucléotides ou de protéines, etc tout ce qui est bioinformatique, génomique, bref, comme vous avez compris avec euh, la blague de IKCD, euh, vous tapez import et euh, le nom de l'outil que vous voulez, et vous avez accès à vraiment euh, énormément de puissance euh, directement. Alors en conclusion, donc, euh, Python, c'est un langage à la fois simple et puissant, qui a une grande communauté active, donc ça, ça veut dire des librairies, des ressources aussi, il y a plein de sites web et de forums pour discuter et comparer euh, vos ressources, vos codes avec d'autres utilisateurs de Python et des collaborateurs justement, vous pouvez collaborer euh, notamment avec euh, des dépôts en ligne comme Git, et Git euh, sur GitHub euh, je vais le présenter d'ailleurs dans un autre, une autre vidéo après donc pour plus d'informations vous avez le site apprendrepython.com ou courspython.com et surtout ben, GitHub justement, le dépôt en ligne qui vous permet d'accéder à euh, plein de projets en Python avec des gens qui communiquent entre eux pour mieux programmer, etc. Et généralement, c'est très collaboratif et très intuitif pour euh, apprendre à avoir de bonnes pratiques de programmation euh, de manière euh, collaborative. Voilà. Ben, merci pour euh, cette euh, session Python et euh, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Euh, merci.